Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bertrand, en fait, c'est un expert numérique à l'avenue, ancien vice-président numérique et aussi chercheur au MICA à université l'université de bordeaux Montaigne. Alors, dans sa présentation, la transforme la trans du SUP, mais qu'est-ce que c'est Bertrand a choisi de prendre un peu de recul sur cette transformation de l'enseignement supérieur et de dépasser le prisme de la pédagogie et de la dématérialisation pour traiter le sujet, en fait, des de, de, de, de, de transformations de nos organisations. Bertrand, on te laisse la parole. Merci. Merci Yannick. Bon vous pouvez rentrer, faire rentrer ceux qui sont encore en pause, n'hésitez pas. Euh, C'est très c est, c est un, un moment assez mouvement que, que de venir vous parler. Merci, merci aux CIR et au comité de sélection d'avoir retenu ma proposition. Donc on va essayer de parler un petit peu de, ben de, de, de comment je, je travaille en tant que chercheur, comment ça impacte sur mon métier d'expert numérique à la MU. Et euh, je ne vais pas vous expliquer le numérique universitaire, vous travaillez tous les jours dedans. Euh, donc par contre, on peut essayer de trouver au travers de ma présentation un argumentaire avec des gens que vous auriez à convaincre, avec euh, peut-être embarquer des nouvelles personnes. On est toujours à essayer d'aller vers un numérique souhaité ou souhaitable. C'est vraiment dans cette idée que je vais vous présenter comment je travaille et comment en fait, j'aborde euh, l'ensemble de, de, euh, de ce transphonum du SUP, qui est un, un bon hashtag pour ceux qui me connaissent, je suis souvent sur Twitter, voilà d'où vient la chose. Euh, 30 minutes ensemble pour aborder euh, en quatre parties d'où je vous parle, c'est pas pour euh, juste vous dire un petit peu mon parcours, essayer de comprendre un petit peu euh, pourquoi je me permets de, de me présenter à vous. On va essayer dans une deuxième partie de dissocier euh, technologie numérique, numérique, numérique et numérique universitaire. Je n'ai pas fait de faute de frappe. Quand on est chercheur, on a bien travaillé sur un, un jeu de définition et comment on arrive en fait avec un jeu d'entonnoir pour le coup à arriver dans notre contexte, c'est-à-dire les technologies numériques qui concernent l'enseignement supérieur et la recherche française. Donc on arrive à un entonnoir français. Je vais essayer de vous parler de mon approche en tant que chercheur, comment je travaille de manière systémique, complexe, de manière très humaine. Euh, et puis enfin, euh, avec un petit brin de, de provocation, euh, pas si théori théoricien que ça, je vais, je vais lutter contre le, le, le, le stéréotype qui, qui est qu'on est chercheur et on est dans la théorie. Puisqu'en fait, mon objet de recherche, désolé, c'est vous, c'est votre travail tous les jours, donc je ne pense pas que vous soyez la théorie, vous êtes un système vivant. Et donc je, je me présente à vous comme ça. D'où je vous parle rapidement, je suis ingénieur de formation, je suis un enseignant, euh, j'ai été praticien d'ETIS, je volontairement chercher le vocabulaire qu'on utilisait à, à l'époque. Euh, j'ai été responsable au C2I, à la, à la, à la MIPNES, à FEU MIPNES, euh, du C2I Métier de l'Environnement et de l'Aménagement Durable. J'ai été VPNUM, créateur de l'association VPNUM aussi. Et puis en 2017, je décide de passer une thèse et euh, de, de partir dans un autre... Euh, idée de parcours professionnel en allant vers la recherche. Voilà. Et cette thèse a été soutenue. Et puis il y a tout le parcours. Je, toute la présentation vous sera donnée, il euh, n'y a aucun problème, soit par le CIR, soit euh, euh, au travers de, de, de mon blog sur hypothèse. Donc voilà ce que je suis, donc un, un, un enseignant-chercheur, ça, ça produit du bouquin, donc voilà, ça c'est fait. Euh, celui dont je veux plus parler, mais je ne suis pas là pour faire la promotion, c'est celui-là, rapidement, Gouvernance numérique et enseignement supérieur, aux presse des mines. Et l'idée c'est de, disponible dans votre bibliothèque universitaire, puisque je crois sur les dernières statistiques que j'ai eues, il est dans 50 BU, donc vous n'avez pas besoin de l'acheter, je ne suis pas là pour le vendre, les choses sont claires comme ça, il est de disponible dans votre BU. Donc on va essayer de voir un petit peu euh, toute cette chose-là. Ah oui, j'ai aussi un prix PEPS. Je suis obligé de le dire à chaque fois, ça fait partie du contrat quand on l'a eu. Des mots proches, mais différents. Donc on va essayer de comprendre pourquoi pour nous c'est évident, et pour d'autres c'est plus compliqué de comprendre ce machin. Donc on va essayer dans un parcours assez, euh, euh, peut-être, grand public au début, puis on va essayer de trouver cette chose-là, de dissocier par euh, d'où on parle, de la techno, et puis euh, comment on arrive à des concepts numériques singuliers avec un N majuscule numérique au pluriel, euh, et puis pour arriver sur un numérique universitaire. Quand on regarde d'un point de vue technologie numérique, de technologie, <coughs> le numérique est une technologie profondément humaine. Euh, elle marque l'humanité en fait depuis le XXe siècle avec une incroyable accélération. Euh, en 60 ans je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a autant changé, l'électricité a mis plus longtemps à, à changer l'humanité. Euh, du coup, il euh, n'y a pas de comparaison dans notre histoire de l'humanité. On n'a pas cette habitude à gérer cette arrivée de la technologie dans notre quotidien. Il y a 15 ans, on commençait pas sa matinée en scrollant. Quoi. Donc l'impact, il est là. C'est d'avoir autant changé les habitudes jusqu'au bout de l'index. Et euh, on parle souvent de transition, de transformation, ce qui montre le côté aussi instable. On ne sait pas bien comment s'en saisir. On sait, on est, on, finalement, c'est un truc qu'on n'est pas trop dans l'instant présent. On est toujours après, après voir, etc. Euh, ce qui est surprenant, et on en a parlé aujourd'hui en parlant de la donnée, quand on met le numérique avec un majuscule, euh, c'est peut-être la seule technologie où on parle aussi bien de la matière que de l'outil qui la façonne. Donc, ce qui veut dire, imaginez le, ce qui se passe dans le cerveau de ceux qui ne sont pas comme euh, nous éduqués à la technologie numérique. Ils peuvent faire ces amalgames euh, entre eux, donc quand on leur parle, on peut avoir ce décalage entre ce que l'on parle, qui est simplement ben, la matière sur laquelle je vais travailler avec toi, tiens, c'est la donnée pédagogique, est-ce qu'il y a une continuité dans la plateforme Moodle jusqu'à la, la sortie de mon, de mon parchemin, par exemple, Ça, c'est un processus qu'on peut regarder, et, donc, et, et, et pour l'autre ça va être simplement mon téléphone qui sonne ou qui me, qui me pousse, etc. Donc on a un gros décalage par rapport à ça, je vous conseille une lecture de vidéo de Samuel Novanoski qui dure 15 minutes, c'est une vidéo que vous pouvez diffuser autour de vous. C'est assez grand public, donc ça peut concerner des gens que vous avez à convaincre. Qu'est-ce qu'il nous dit Pendant 15 minutes il dit plein de choses, j'ai retenu 4 phrases. C'est la seule technologie qui a créé son propre monde. Donc déjà aussi, il y a aussi le décalage entre le fameux cyber, voilà, c'est le ailleurs. et il y en a qui le cultivent aussi en faisant des environnements VR ou immersifs. Donc ils recréent encore un nouveau monde, clin d'œil au CNAM. Euh, peu de technologies ont impacté aussi vite l'humanité, euh, au point que, et vous l'avez vécu peut-être en tant que parent euh, ou amis de parents qui n'étaient pas en capacité de donner l'éducation aux technologies numériques à leurs enfants, car ils n'avaient pas l'adoption pour eux-mêmes. C'est une technologie qui est un vecteur politique, suivant comment on se positionne, elle est participative, elle est injonctive. Je ne vous refais pas euh, tout le Covid et la façon dont les politiques publiques ont alternement fait euh, du double bind ou alors euh, donc du, de l'injonction paradoxale ou alors des injonctions fortes. Et puis euh, du coup, quand on voit tout ça, euh, en fait c'est une technologie qu'il ne qu faudrait pas laisser faire toute seule. Donc on est en train d'arriver tranquillement au passage de, de ce qui était le 20e siècle, une technologie déterministe qui dit c'est organisé comme cela, c'est fabriqué comme ça, c'est codé comme cela et l'humain s'adapte, à plutôt une inversion qui serait euh, ben, venez vous investir, participer, bien sûr, retrouver tous les mots qu'on a entendus ce matin, user-centric, student-centric, donc en français, centré étudiant, centré sur l'usager. Donc on a cette inversion qui apparaît dans cette technologie. Donc Samuel Nogodowski l'explique très bien, je rejoins tout à fait son approche. Du coup, euh, ben, il est urgent en fait que toute la population puisse participer à ce numérique pour deux choses, pas de fracture et faire participer en fait, en fait tout le monde. C'est pas normal que la moitié de la population qui serait, euh, euh, si on la regarde d'un point de vue genre, ne participe pas à la création de cette technologie ou à la vie de cette technologie. Donc c'est tellement important, ça a tellement bouleversé les, les, les, les, les 50-60 dernières années que c'est inconcevable qu'on n'y participe pas plus. Je suis aussi euh, directif que cela, on ne va pas laisser faire ça. Donc on n'est on pas obligé de les subir, un petit coucou aux GAFAM. Euh, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place de l'humain, des réorganisations. Et aujourd'hui on a parlé finalement, si quelqu'un s'attendait, si quelqu'un rentrait du club tiens il y a une, un regroupement d'informaticiens, il serait rentré ici, je crois qu'on n'a pas parlé d'informatique depuis le début de la matinée, on a parlé de données, on a parlé de nos organisations, de nos réorganisations, de schémas informationnels. Comment se positionne le PMO par rapport en Belgique, à Louvain, où il y a un an, on l'a vu, il est positionné différemment dans l'organisation. Comment dans la présentation de, de Marie-Ange en Bourgogne, le schéma directeur du numérique est un, est un document numérique qui, qui, qui contractualise avec la communauté en fait le mode de fonctionnement de l'ensemble du numérique. Donc on est sûr. Plutôt un système qui est profondément humain. Je reviens sur la, le numérique est une technologie humaine. Donc on peut le comprendre, il faut le comprendre. Et donc l'idée c'est de donner les clés, les clés pour le comprendre. Alors c'est un vrai sujet complexe, complexe au sens de Morin, qui mêle technologie, humain, politique. Quand on tire sur un truc, il y a autre chose qui bouge, des valeurs, etc. On va voir un petit peu. Donc on est à un moment donné où il faut donner les clés pour, euh, pour apprendre à comprendre et apprendre à le modifier aussi, ça c'est notre rôle. Voilà, ça c'est notre rôle dans, le, dans, dans, dans les universités, d'apprendre à modifier cette chose-là pour que ça corresponde le mieux au mode de fonctionnement ou à l'exigence stratégique, si vous voulez. Ça va Toujours Dans ma présentation, il y a un logo des 40 ans du CIR, il va falloir la trouver. Je continue. Numérique universitaire donc sur le numérique universitaire, donc je descends en fait en entonnoir, alors on a deux choses, c'est notre histoire, bon, je commence à faire partie des plus anciens maintenant, hein, donc euh, voilà, euh, l'autre histoire, ceux ce, ce que ça sur, sur le blog que je fais sur Hypothèse, j'ai fait une frise entre 92 et 2016, pardon pour ceux qui étaient là avant 92, puisque ici on a 40 ans, donc je suis en train de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé en 80 et en 1992, donc j'irai interroger les plus anciens pour savoir comment c'était organisé, moi ça m'intéresse de savoir comment c'était organisé. Donc il y a des repères, forcément on a notre histoire, donc on a nos habitudes, nos pratiques professionnelles qui ont évolué avec cette histoire. On a une particularité en fait dans cette histoire, c'est qu'au moment de la dématérialisation, où à l'époque on ne prononçait pas ce mot, on parlait d'informatisation des services publics, et eh euh, le ministère de et de la recherche a décidé de ne pas avoir de DSI. Il a dit je vais confier ça à, à mes opérateurs, L'Éducation nationale a fait la DNE, euh, la justice a une DSI, nous au niveau, en fait, on a un héritage et on vit avec, hein, c'est comme ça, mais c'est unique. On est la, la, la seule fonction publique d'état qui fonctionne comme ça, qui s'appuie en, en fait sur ces opérateurs. Opérateurs qui sont les universités, les établissements, et quand elles n'avaient pas la capacité euh, euh, matérielle de s'organiser ou financière et d'être un bon garant aussi euh, pour qu'on puisse avoir des appels à projets et que l'État réinvestisse là-dedans, eh elles ont créé des GIP, et donc euh, GIP à mur, et etc. Vous avez toute l'histoire qui se crée autour de ça, mais ça vient d'une anomalie en fait au début, euh, anomalie dont, on, dont on, en, on en parle encore aujourd'hui quand on parle d'interaction avec la DINUM. On ne sait pas trop comment se positionner parce qu'on n'est pas interministériel, mais on a un rôle aussi qui peut être compris comme un interministériel. Le numérique universitaire, il a été défini par la loi, ORE, non pas ORE, pardon, c'est la celle de 2013, j'ai oublié. En fait, c'est un, un paquet assez, assez vaste dans lequel on va retrouver des services et des ressources. On va retrouver, ça, c'est vraiment le la loi, hein, c'est-à-dire qu'on nous met dans ce, dans ce contexte qui est ce que serait le numérique dans le contexte universitaire. De l'usage et des services et des ressources, en 2013 parler de l'usage c'est plutôt assez intéressant. De l'accès aux services et aux ressources, bien évidemment ça aurait ça toujours été quelque chose de, de, de, de primordial, d'accéder via une infrastructure stable et, et robuste. Et puis de la gouvernance des numériques. Ça, c'est le mot qui apparaît vraiment dans les années 2010, dans notre contexte, de voir apparaître. C'est d'ailleurs ce, cette loi qui va faire apparaître le, le vice-président numérique de site, etc. Donc on va apparaître cette notion de, de, de gouvernance. Le numérique universitaire, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous, voilà. À l'AMU, je crois que c'est David qui avait, qui, avait, qui avait piloté ce travail... En fait, c'est une logique dateur. Moi, j'aime bien un rhizome, mais ça, on en reparlera peut-être d'ici un ou deux ans, quand j'aurai mis un peu de clarté, moi aussi, dans mon discours. Euh, le rhizome est une façon, en fait, de faire pousser quelque chose comme une plante qui est dans les réseaux. Euh, Deleuze et Guettari, c'est la seule, hein, je fais la seule citation, en <rire> Deleuze et Guittari sur, sur, sur, sur le rhizome, propose justement de, de s'apercevoir que euh, ça pousse, parce qu'il y a des interactions en dehors de, du classique et je crois qu'ici nous sommes en plein dans l'expression d'un lieu de rhizome, je vois des interactions euh, opposées d'universités qui sont peut-être dans le même territoire mais qui ne peuvent pas se parler parce que structurellement euh, on ne se parle pas mais arrivé ici on est dans l'expression de pouvoir euh, euh, par des méthodes informelles reconstruire un projet, relier, refaire des alliances, etc. C'est tout ce système de rhizome qu'elle. Technologie numérique, numérique, numericus. J'aurais pu dire numériqueuse, J'ai pas parlé, par exemple, je, je, je dis aussi numérique éducatif de numérique euh, universitaire. Et on le voit dans la, dans la façon dont, dont, dont c'est passé. Le, le meilleur signe que vous pouvez prendre, c'est la gestion du Covid. On y a deux façons de gérer. Euh, le Covid. D'un côté, sur le numérique éducatif, avec un système, vous inquiétez pas, injonctif, il y a une plateforme qui va résoudre l'ensemble de l'accès de toute la population. Et un mode, dans l'autre sens, numérique universitaire, c'est ben, on va s'organiser localement pour résoudre notre problème. Et quand il y a des communs, on va se les partager. Vous voyez, c'est deux inversions. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un commun entre le, le mode de fonctionnement du numérique éducatif et du numérique universitaire, parce que la façon dont on résout les problèmes est totalement différente. Nous, on est profondément sur, la, sur les acteurs, profondément sur les, la, la notion de communauté, euh, basée en fait sur euh, l'échange, le partage, etc. Quand on parle de transformation, j'en suis à transformer transforme du sup, hein, j'ai fait que le premier mot, hein. ça va toujours Ça va Bon. Quand on parle de transformation, euh, j'ai la chance de faire partie de... de, de, de de, de la délégation d'Educause pilotée par euh, l'Université dile de france et Luxire. Euh, donc il y a une présentation qui évolue chaque année, qu'on regarde, c'est un groupe de chercheurs, Brooks, Lang et Pelletier, et qui avance sur ce schéma. Je ne sais pas si c'est très lisible, ce n'est pas un test ophtalmo, ce n'est pas très lisible, vous aurez la présentation. Repérez en fait qu'il y a trois étapes, et je vous les ai grossis sur le côté. En fait, l'idée dans un projet informatique, c'est qu'il y a une part qui est plutôt de, dé de dématérialisation, autrement dit, on s'intéresse à, à rendre à transformer ce qui existait en dehors en matière, on revient sur l'idée que les, le numérique c'est la matière et l'outil, donc là on travaille la matière, donc on, on crée des choses qui peuvent être après travaillées, ils sont travaillés dans une seconde phase qui est euh, en anglais digitalisation, et donc plus, moi je traduis en français par le, ce qu'on appelle plutôt la transition numérique, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler la matière, on met en place des nouveaux outils, on fabrique des outils, c'est peut-être là qu'on fait du POC, quand on est dans notre métier de techno numérique, pour arriver en fait à ce qu'il y ait la troisième étape, la transformation, où là il y a un impact sur l'organisation, sur la façon de retravailler, il y a un bénéfice pour l'ensemble du, du, du, du système. C'est assez simpliste, mais quand on a ces trois étapes, voilà quelque chose qui peut être totalement partagé avec des collègues qui n'ont pas notre culture numérique, de dire, ben voilà, on va, on va avoir un projet, ben au début il va falloir trouver la phase simplement de, de, de, de, de numérisation des données pour qu'on puisse travailler dessus, après il y aura des processus d'analyse, de création, et puis peut-être qu'il y aura à la fin une transformation. Si je prends la, mon Moodle, ben à un moment donné tu vas être obligé de faire une vidéo afin qu'on te mette dedans on va te, te, te, te numériser pour te mettre dedans, tu vas travailler, tu vas faire ta transition, tu vas faire ton cours. Ton cours, cette année, il est à côté de ton intervention en présentiel, mais si l'an prochain, tu veux transformer et avoir une partie qui est à distance, sache que c'est déjà prêt, après c'est que de l'organisation et on refait la chose. Donc on a des exemples comme ça qui sont assez emblématiques. L'approche, j'explose le temps, non, ça va L'approche que j'ai, alors je vais essayer d'aller très très vite en sachant que je suis entièrement disponible, voilà, moi, moi j'ai fait le choix, de, euh, de euh, j'ai une chance inouïe, c'est d'être chercheur et de travailler dans son objet de recherche, donc venez vers moi, n'importe quand, venez, on en parle tranquillement, je ne vais pas vous observer, vous inquiétez pas, j'arrive à prendre le recul quand même, de, de, de définir un peu, un, peu, un, un, un, un peu comment on travaille. Moi je suis des, des sciences de l'information et de la communication. Donc moi, ce que je cherche, c'est essayer de trouver de manière euh, interdisciplinaire, transdisciplinaire, pluridisciplinaire, comme vous voulez. J'essaye de regarder une situation et j'essaye de voir comment je peux la regarder, de différentes façons de le voir. Ça peut être des sciences de gestion, de l'organisation, comme on l'a vu tout à l'heure sur le PMO. Ça peut être de la technologie, on n'en a pas abordé, mais quand je monte au premier étage, je vais me confronter à des choses de technologie. Donc je vais essayer de regarder euh, cette chose-là. Moi, je me considère aujourd'hui comme un ethnographe du numérique universitaire. Donc je n'ai pas la besace et le, et le short pour me promener parmi vous, mais c'est un peu comme ça que j'aime travailler avec vous, où on discute en fait euh, de cela. Mon objectif de chercheur, c'est faire comprendre. Et le faire, il est entre parenthèses, c'est aussi bien comprendre, c'est un peu égoïste ça, mais on l'est tous un peu quand on est chercheur. Et par contre, faire, c'est le partager, et c'est encore un grand plaisir de, de le faire aujourd'hui. L'approche, elle peut être plurielle. Là, on va rentrer un peu dans le dur avec des graphes qui vont, qui vont peut-être un peu piquer, on en reparlera s'il si faut. Donc en fait quand je vais regarder une situation numérique qui se déroule dans une université ou des universités, encore une fois on peut jouer sur les niveaux, je vais avoir une approche systémique, une approche fonctionnelle, une approche stratégique, une approche informationnelle. Je vais me pointer avec ces quatre regards sur la situation et je vais essayer de mêler la façon dont je peux, je peux interpréter ce que je peux observer suivant ces, ces différentes positions. L'approche systémique, elle est rentrée dans notre vocabulaire. Vous parlez d'écosystème quand vous parlez d'organisation. Rapidement, ça vient des biologistes, c'est-à-dire qu'on a au plus près ce qui est près de nous, le micro, ce qui touche nos étudiants, ce qui touche nos collègues. derrière Au-dessus, il y a l'organisation. Là, j'ai pris le cas de l'école, la collectivité, ça peut être l'université. Il y a aussi la société au niveau exosystème et puis les valeurs. On voit bien aussi que si, par exemple, un dernier courrier qui est arrivé de la DINUM, disant qu'il faudrait éviter d'utiliser une certaine marque qui ne correspond pas à des valeurs de souveraineté numérique, on voit bien que, tout d'un coup, ce qui arrive par en haut au niveau macro, ah là, tous on a fait « Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau micro, former les gens Qu'est-ce que ça veut dire au niveau méso Ah, il va falloir que je change tout mon système d'information, de bureautique, de liaison, d'échange, etc. » Et puis, tout ça pour convaincre à la politique d'État qui serait la souveraineté. Donc en fait c'est regarder une situation, alors ceux qui me connaissent bien me disent « c'est épuisant d'observer la société comme ça ». Dès qu'il y a un événement qui arrive, en fait je fais ce, cet ascenseur entre impact, etc. On a plein d'exemples comme ça. La deuxième chose, c'est au niveau fonctionnel, c'est de bien comprendre dans quel système on est. On est dans un système politique où, là c'est une interprétation par rapport à des travaux de Dunleavy, qui est un américain, où en fait on répond à une problématique d'état, c'est qui est une gouvernance numérique d'État, c'est qu'il faudrait que, euh, au niveau tout en bas, c'est l'État le, le, qui va vers le 1, il faudrait résoudre le problème, c'est augmenter le niveau social, on va dire l'électronisme, par exemple, et donc comment on met en place cette chose-là. Donc il y a des politiques, des complexités, donc on va mettre en place un, un, un certain nombre de dispositifs pour que le citoyen soit meilleur et pour qu'au final on puisse évoluer. Ça va cette boucle ça, c'est typiquement un faux com, hein c'est-à-dire qu'on va faire des, des patates comme ça, avec des relations, on essaye de trouver les relations entre les, les trucs pour essayer de comprendre les mouvements. La plupart des images que je vous propose, elles sont statiques, moi je les vois en dynamique. C'est-à-dire que je vois bouger des choses, des flux, euh, des interventions, etc. Mais sinon je vais bien. Hein Et donc, euh, la, la, la, la place du numérique là-dedans, par exemple, si je traduis ça, nous, nous universités, ou système éducatif, en fait, on a fait une boucle de, de rétroaction qui est utile, en fait, à cette chose-là, qui est, en fait, l'augmentation des, des, des usages, ou l'interrogation de l'augmentation du nombre de personnes issues de la filière numérique. On parlait d'employabilité, de, mais on a, on a un bouton devant, devant nous, quand même. On forme, on fait du RNCP, on fait des diplômes, on a, on a, on a, on a la commande, là. On a peut-être un truc à faire, peut-être pas nous tout seuls, hein, mais on a peut-être un truc à faire, je ne sais pas, moi. Il euh, à partir de demain, dans chaque master euh, d'informatique, où euh, il va y avoir euh, trois alternants disponibles pour la DSI de l'université. Voilà, on décide ça, derrière on calcule, etc. Là on, on, on a le bouton pour faire tourner. Donc on voit qu'avec ce système, il euh, y a différents systèmes de, de, de régulation. Vous avez PIX qui intervient, moi je suis un, un, un ancien des un ancien C2i, c'est le pareil, c'est exactement le même principe. C'est d'avoir un référentiel, une norme, la pratique normée, le geste professionnel lambda, c'est celui-là. On essaye tous d'aller à ça, comme ça le, le, euh, le problème social d'électronisme est résolu. Voyez, donc le référentiel joue ce rôle de, de, de pousser les gens à aller vers une normalité cette normalité en fait tu la fais bouger comme ça tu fais progresser en fait, le niveau moyen etc encore plus compliqué l'approche fonctionnelle euh, en fait l'approche fonctionnelle c'est ce qui se passe dans une organisation quand elle a une mission ça c'est très compliqué à vous faire en si peu de temps je vais essayer de rapide en fait imaginez que vous avez nos universités elles ont un externe, elles ont un interne en haut et bas vous avez une volonté de s'adapter à ce qui arrive pour atteindre les buts et j'ai trois missions, ça c'est la ligne du haut qui va me fournir euh, la formation, la recherche, l'insertion professionnelle. Pour arriver à ça et je vais devoir produire des choses et je vais tout, tout en maintenant en fait un climat euh, organisationnel. Donc, vous voyez, ça c'est pareil comme tout à l'heure, là si c'est statique, en fait il se passe que comme c'est des de, de, de, de êtres vivants, toutes ces choses-là vont se mettre en tension. Donc comme si les flèches étaient des, des choses qui étaient, euh, qui, étaient, euh, qui étaient tendues, et on va essayer de, de rentrer là-dedans. Dernière ch deux, deux choses encore. L'approche stratégique, L'approche stratégique, c'est un outil qui permet de, quand on a une action ponctuelle, ça va, je ne vous ai pas trop perdu, action ponctuelle, je cherche le système concret, cest je ne vais observer que cela. On a besoin de monter en compétences pour... Euh, euh, pour euh, pour, ben, pour vous par exemple, vous êtes DSI, DSI adjoint, vous montez en poche, je vais me servir de la formation qu'on fait avec la DSI, le CIR, lih 2 et la MU. En fait on a, on a un système d'action concret, on veut faire monter en compétences ces personnels. Car ils ont un rôle dans les universités, car dans les universités ça fait monter en compétences euh, les étudiants et ça va résoudre mon problème, ça va Le domino Et donc là on se retrouve, si je regarde tout, je suis paumé. Là, maintenant, je vais regarder que la formation. Donc, je vais forcément, j'ai un système d'action qui est concret, je vais regarder cette action de formation, je vais chercher le contexte, pour le coup, les acteurs... Ben là, si j'ai cité IH2EF, c'est que ça va être à la haute école de l'éducation nationale, l'AMU qui va pouvoir apporter le, euh, la conformité, surtout le partenariat avec la CPU. On va avoir aussi au niveau des, des associations professionnelles la garantie que ceux qui sont autour de la table sont, comp sont, sont compétents pour faire monter, en fait, pour demander de bons plans de formation et l'exécution. Derrière, il y a des alliances euh, et on, on crée en fait cette formation derrière. Il y a une zone d'incertitude. On l'a vu, par exemple, dans la formation des DSI, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura plus de nouveaux DSI. À un moment donné, il y a un turnover, mais ça va peut-être s'arrêter là. Donc, il va falloir qu'on ait une petite zone où on va dire peut-être devoir faire un nouveau plan de formation qui répondra, à. Donc, on va s'adapter avec cette approche stratégique pour enfin faire quoi eh bien, essayer de trouver une, forme, une sorte de forme de pouvoir, un pouvoir négocié, puisqu'en fait, plutôt que de que ce soit le ministère qui dit forme-toi. Mais en fait, on fait un système avec des acteurs, des alliances qui font partie de vos pairs, et donc on rentre dans une négociation beaucoup plus acceptée. Et je suis ravi aujourd'hui de voir apparaître des collègues qui ont aussi participé au plan de formation des DSI, comme quoi tout le monde peut en profiter aussi. Donc tout ce système est en train de, de fonctionner. Je vais finir sur Théoricien Va, et après je prendrai les questions. Alors, à quoi ça sert de faire tout ça bon, Ça produit de la connaissance, alors on peut dire qu'un chercheur, c'est un peu mon métier, de produire de la connaissance. Ça sert aussi à vous aider. Donc, euh, nous, c'est une veille qu'on fait, je dis nous, parce que je suis avec, euh, avec Starsky ou Edge, je ne sais pas. Euh, donc, euh, on fait une veille permanente euh, qui est sur l'ESR, parce que quand moi j'observe tout ça, en fait, on capitalise, on structure, et puis on essaye de, de vous apporter euh, cette chose-là. Ça prend la forme de quoi ben, ça prend la forme de la collection numérique, le bimestriel que vous recevez, qui vous mettez en spam tous les, tous les deux mois. Le dernier était sur numérique et usage, le prochain est sur RSSI. Et le prochain après sur sur la donnée, le prochain après sur les schémas directeurs du numérique. Et j'irai pas plus loin parce que je ne m'en souviens pas, mais je, on, on en discutera. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Je fais beaucoup de Twitter, en fait. Ce n'est pas que j'ai ça à foutre, hein. c'est comme si je suis dans mon... Dans mon, dans mon objet de recherche. Je repère, je capte. Et à chaque fois que je marque l'événement, moi, ça me remplit mon corpus. J'ai un système automatique qui fait que je dépose... Donc, en fait, c'est ma prise de note. Vous assistez à ma prise de note en direct quand vous me suivez sur Twitter. Et derrière, j'alimente une base de données. Et quand j'ai besoin de retrouver du corpus, je traite mon fichier derrière. Asynchronique, on fait aussi de la demande aux adhérents. On peut aider euh, tout à l'heure euh, quelqu'un... Donc C'est Yannick qui que qu'on on peut, on, peut, on peut filer un coup de main pour être en AMOA sur les SDN. Quand vous, vous avez une décision à prendre, si vous avez une décision stratégique, on peut être un, un, un miroir. Et puis on travaille aussi, enfin moi je travaille avec la, la, la, la, la CPU au comité numérique. Aujourd'hui on travaille sur des dossiers qui sont pour les, pour les présidentielles par exemple. Donc tout ça, ça sert en fait à, à, à, à tout ce machin. Voilà, je vais prendre les questions. J'avais un exemple. Si jamais vous n'avez pas compris et que quelqu'un me dit « Mais tu pourrais donner un exemple ?» J'ai 4-5 dépôts dans la série de questions. Merci de votre attention. Merci Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Sinon, j'en ai une. Alors, en fait, euh, par rapport à, à, au début de ta présentation, en fait, où tu places l'humain au, au cœur de la transformation numérique, j'ai une question sur cet aspect, c'est que dans toutes les transformations que tu as pu observer, est-ce que selon toi, en fait, il y a suffisamment une place bienveillante pour l'humain au, au cœur de ces transformations Bienveillante. Ben c'est la façon dont on s'en saisit, oui, l'idée c'est... Euh... Ah, c'est compliqué, parce que je vais dans, dans ma tête, je ne veux pas être de, donner le pour et le contre, mais je suis un peu comme ça dans ma tête. Euh, oui, ça peut être bienveillant si c'est sur la modalité. Par contre, on peut imaginer que quelqu'un qui travaille dans une logique d'amélioration continue peut s'épuiser à toujours aller vers l'amélioration continue. Donc il y a un équilibre, je pense, à trouver entre ça. Quand on parlait de schéma directeur du numérique, moi j'aime bien qu'il y ait des comitologies paritaires, qu'on puisse en discuter. Euh, c'est bien qu'il y ait les étudiants aussi, quelquefois, c'est très perturbant. Quand j'ai été VP, euh, j'ai fait rentrer des étudiants dans mon, dans mon COSI. Euh, c'est compliqué la première fois parce qu'ils demandent des services qu'on est incapable de faire. Et, mais, mais il faut qu'ils le sachent aussi, il faut qu'ils se rendent compte que, euh, de la difficulté. Eux, ils sont micros, hein, je reviens sur mon schéma euh, euh, des micros. Eux, ils sont micros, ils ne comprennent pas euh, tout le reste. Et donc, effectivement, de faire rentrer... Je pense, la, la bienveillance, il est, elle va être dans la façon dont les... Et les acteurs qui sont concernés par ce qu'on est en train de changer, vont participer. Plus on va imposer, moins on sera bienveillant, plus on va dialoguer. Un schéma directeur du numérique, euh, financé par la Caisse des dépôts en 2005, ce n'est pas du tout la même chose que maintenant. Certains, même on en a discuté quand il y avait la formation à, à, à Poitiers, euh, ça se demandait, même si ce n'est pas le schéma directeur du numérique, ce si c'est plus le nôtre, c'est plus celui de la DSI, c'est celui de l'université. Ben ouais, il y a peut-être eu ce glissement, donc ce... Euh, cette idée d'embarquer en, en même temps. Ça on le retrouve au niveau recherche, dans les logiques euh, euh, du rapport à l'adoption, la, à, à, à la technologie. On adopte une technologie quand on construit, en fait, quand on aide à construire son, son, euh, sa réalisation, quand on participe à sa réalisation, c'est beaucoup plus facile de l'accepter que quand, on, quand, quand elle est imposée. Merci. Des questions dans la salle Non. Vous n'avez pas trouvé le logo très bien et ben, euh, merci encore Bertrand pour euh, cette présentation très intéressante merci beaucoup bonne fin de merci. journée merci. et je reste à votre écoute merci